avec Abishek Sonara Mancel, Les quatre sont là. Le départ est imminent. Et c'est parti pour cette euh, troisième épreuve sur 1400 mètres avec Bella Fiorino. À l'intérieur, on retrouve Arm de Four Series Business. Et Divergent qui ferme le cortège en montée. Donc, Bella Fiorino, talonné un peu par Serious Business pour le commandement. Mais c'est Bella Fiorino qui dirige les opérations. Devant Serious Business, on retrouve Arm de Force. Et Divergent, Bernard Federbe, suit les grandes manœuvres en dernière position. Les choux entament la descente. 950 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Abhishek Sonarab et Bella Fiorino. Avec Serious Business qui évolue euh, né au vent. Donc, euh, sur les bas, on retrouve Arm de Force, Niven Mardé, et Divergent toujours en queue de peloton. Environ 700 mètres à parcourir euh, maintenant euh, pour Bella Fiorino. Pas inquiété, en tête de cette épreuve, sera dangereux avec Serious Business. Arm de Force, on retrouve Divergent qui est sollicité maintenant par Bernard Federbe à 400 mètres de l'arrivée. Alors euh, Bella Fiorino qui laisse... Une belle impression, Serious Business lancé à son extérieur, maintenant Arm de Force et à l'arrière Dive Divergent en pleine ligne droite avec Bella Fiorino en dehors Serious Business. Arm de Force qui laisse une bonne impression également, mais Bella Fiorino est toujours le meilleur complètement à l'extérieur, Divergent va bien terminer lui aussi avec donc Bella Fiorino, Arm de Force, Arm de Force ou Bella Fiorino.